Bonjour, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous le métier le plus rentable au monde Eh bien c'est trader. Oui, c'est le métier le mieux rémunéré au monde. Trader, donc euh, travailler sur les marchés financiers et vous pouvez être trader pour votre propre compte et c'est la manière de gagner le plus d'argent. Vous pouvez gagner beaucoup plus qu'un pilote d'avion, beaucoup plus qu'un médecin, beaucoup plus qu'un avocat et cela en travaillant de chez vous. Il n'a même pas besoin de travailler dans une entreprise vous pouvez très bien travailler chez vous et gagner plus que les métiers euh, les mieux rémunérés. Donc c'est vraiment un trader qui est le top, le numéro un euh, des activités les plus rémunératrices. Donc ça vaut peut-être la peine quand même de, de s'intéresser à ce métier. Si vous êtes intéressé, eh bien, la première chose à faire c'est bien sûr de vous former parce qu'on ne devient pas trader comme ça du jour au lendemain en claquant dans un doigt ou en cherchant simplement sur internet des informations. Donc il est clair qu'il faut suivre des formations. Il n'y a aucune école, aucune université qui forme au métier de trader. Donc il faut suivre des formations sur internet. Vous avez d'excellentes formations, vous avez un lien ici vers mes formations qui vous permettront de devenir trader et qui sait peut-être de gagner un jour beaucoup plus que ce que vous pourriez gagner dans n'importe quelle autre activité. Donc vous pouvez faire cette activité dans un premier temps en complément d'une autre activité et dès que vous arriverez à des résultats suffisants pour vous permettre d'en vivre, et eh bien vous pourrez probablement laisser tomber votre autre activité que vous n'aimez peut-être pas beaucoup et que vous devez faire malgré tout pour payer euh, tout ce que vous avez à payer, vos charges, votre appartement, etc. Et trader, ben vous pouvez faire ça où vous voulez. Vous pourrez choisir de vivre où vous voulez. Moi, je, je vis depuis euh, plus de 20 ans à Tenerife, aux îles Canaries. C'est le meilleur climat du monde. Donc, si vous voulez, vous pourrez choisir vous aussi un endroit que vous aimez, vivre là-bas et vivre de vos revenus de trading, mais pour cela bien sûr il faut vous former, il faut vous entraîner, d'abord sur un compte de démonstration, c'est ce que je conseille à tous les débutants, ne vous lancez jamais sur un compte réel surtout sans avoir de formation, vous avez toutes les chances de perdre de l'argent, donc commencez d'abord sur un compte virtuel, vous ne prenez aucun risque et Suivez donc une formation, commencez sur un compte virtuel et une fois que vous aurez des bons résultats, vous, commence, vous pourrez commencer à gagner de l'argent réellement avec un petit capital, vous pouvez commencer avec 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, etc. Et je peux vous assurer que quand vous aurez des bons résultats, vous n'aurez aucun problème pour trouver des capitaux, des gens qui vous font confiance et qui veulent profiter de votre savoir-faire, donc euh, tout vous est ouvert, toutes les portes vous seront ouvertes une fois que vous serez devenu bon en trading et euh, c'est vraiment le, le métier idéal si vous cherchez une activité rémunératrice, une activité bien payée, vous n'aurez pas besoin de chercher un job puisque le job vous l'aurez déjà. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est le moment, abonnez-vous abonnez ici en dessous.